Situé au cœur de la province de Luxembourg, les Dolimars vous offrent tout le charme des Ardennes dans le confort moderne. Mini-golf, lunapark, dancing et bowling américain raviront les petits comme les grands. Les Dolimars, tellement mieux Donc après cette petite vidéo de présentation des, du domaine des Dolimars, qui était un camp de vacances, euh, voilà ce qu'il en reste. Bon, voilà. Euh, vous avez pu voir sur les, la vidéo euh, l'énorme hôtel qui malheureusement n'existe plus, il y a plus une seule trace. Donc malheureusement de cette partie-là, peut-être qu'il reste euh, ces bâtiments-là en pierre. Euh, je suis pas sûr, on vérifiera. Mais bon, je, là je peux pas en dire plus. Et on va aller voir euh, le camp de vacances qui reste. Donc les maisons euh, de particuliers, on pouvait mettre, euh, vous verrez, euh, toute la famille euh, avec garage, euh, petite terrasse, euh, voilà. Bon ben, on va arrêter de parler, puis on va aller faire la, cette courte visite. Hein. Vous allez voir, il n'y a plus grand chose, mais bon, ça le permet de garder une mémoire de, des Dolimars, Voilà. Allez c'est parti Donc sur ma gauche, euh, je pense que c'est l'ancien euh, tracé du mini-golf, donc euh, ben il ne reste plus rien. Hein. Vous le voyez à la GoPro, euh, voilà donc la végétation a repris ses droits. Et là tu es sur le chemin qui fait le tour du mini-golf, et à ma droite nous avons le commencement des Voilà. Donc là, là, nous sommes dans les, euh, dans les chalets euh, d'habitation. Donc, donc On ne voit pas avec la végétation combien il y en a, mais vraiment beaucoup. Trentaine, peut-être quarantaine à la louche. Euh, donc là, tu avais une terrasse, tu devais avoir une baie vitrée ici. Euh, en dessous, euh, abri de garage et garage. Euh, voilà, donc euh, pff, enfin, tout est démoli. Tu avais l'accès à l'étage par l'escalier qui n'est plus là. Le coin cuisine avec euh, salle de bain derrière. Et puis là, euh, ça devait être la pièce à vivre, donc euh, salon. Voilà. Allez, on utilise un véhicule. Donc euh, la pluie, plus le grand domaine, donc c'est... Euh, là, on se promène dans les chalets. Voilà. On va essayer de vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc t'en as aussi derrière toi, bien sûr. Hein. Et le bilan, bah, euh, j'ai connu euh, quand j'étais petit euh, le bâtiment avec la salle de danse, et euh, malheureusement elle est détruite, cette salle-là. Euh, après il reste que les chalets et peut-être les anciens bâtiments du... qui datent des années euh, fin 60. Et euh, j'ai lu aussi sur internet que ça devait être converti en camp de réfugiés. T'as ouais, histoire ou pas Ça, ça s'est pas fait. Il est un peu plus haut. Voilà. D'accord. Enfin, je pense, euh, mais je, je pense qu'il est un peu plus haut. D'accord, donc voilà. bon, la suite bah, Au prochain épisode, puis on va essayer de faire un truc euh, un peu mieux, parce que là, euh, on est vraiment désolé. quoi. Ok, voilà. salut Allez, salut